Noutrez Na a Nan Secre, aqui em músico, apresa aquela charadíssima, Alain Pierre, para salutar nosso invitado que vendrá a pré-pila pauseto musical, ela não ausia se agis de Zinitru e o título é de Causido, porque aime é que cansu e se diz Tente Fiero.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 Fier regarde devant, ce n'est pas le premier orage. T'es fier à la muvalade, à ma vallée, au oh Mont Palis. T'es fier à Roya Tinea, Vesubia. T'es fier à et résiste, que si es brava. Peira-peira, plein plané, la testa, tourna à Bastille. Des arriba, t'es des kawakas, jamaï, d'Al salabrida. à Jaduna, quand t'es sudou, et des mois, ratant d'amour des pleuies et des tombades annu comme sur la testa tant fière fier à garder d'avant. eserai ou premier à rodge tant fière fier à la à ma vallée au mon paris tant est fier royatinae vesubia tant fière. fier accepte ton amser que tu es reste fier royatinae Battes et anne des carreaux à Stužu, gardes du juste parmi les nations, et insignes d'Aquitidio et ses Gurkhas, d'Anisartha. Une vallée dans son cœur, dans de pluies et des dessous, au ma Mavalé, au Mont Païs, reste fière, reste fière. tant de choses, tu as jamais perdu courage, tu as donné tant de sueur tant de pluie, t'es tombée d'un seul coup sur la tête. t'es fier à la muvalade à ma vallée, ou mon pays, t'es fier, et si courant la pioggia, vengono fiori, t'en t'es fier, oh ya Ah, está polido aquela canção e me faz prazer de acolher aqui, aqui ao micro de Rádio Lengodó, Zine Troubairis. Adiós, Zine! Tchau, viva, Gisela! Como se faz? Mas vai bem, é tudo bom um de fazer, mas é de acordo, hein? Ah, para nós outras está bem, Zine, o no joio de estar aqui, caro amigo. Alara, como se vai aquela vida de Trubairitz, Zine? <risos> <risos> está em vida mais mas vai bem, vai melhor que não passe. Hein? Uh, porque a vida é como... Il faut faire le, les le plantes avec le des couilles ja, univers un peu long, et puis ja, la prime, des fou. Donc et oui, Péraquestan, euh, je suis bien avancée à dire, le mieux album est « Cantar la vie la Cantar l'Espère. Osco oh, cool. Oui, et aussi, bah, comme je suis productrice de musique, je fais des clips et tout à coup, donc j'ai une petite à qui commence à de, des extrêmes place donc je suis contente. A ah, cofa <laughs> <laughs> oui. oui. la, de bem de tausi, contenta-zinha. Sim. a pessoa que concerne as datas de concerto também, começa aqui a uh, uh, uh, aparecer de, de dados aqui para este estilo? Então, eu vou aproveitar a nossa Rádio Esver, que no país euh, Nisarda é complicado, porque para eles, também, a cultura Nisarda e Ocitana é mais folclórica. Então, não há uma data para o momento, hein? À la festa des mailles, parce que ici, je suis, je suis pour ça d'être programmeuse, parce que je suis la soulette qui fait des créations, et mais je suis il y a mailles, et après il y a deux groupes d'hommes qui font des créations. Et donc, justement, comme on dit, ben, je suis en ça, tout plein de cas, ouais, parce que la mieux musique est toute sur les plateformes, parce qu'il y a, il y a une formation, un euh, en peu, fait, d'Américains, et puis, vient en France, de, de l'artiste qui, qui fait une, une piscine impresa. Donc, il y a la musique sur les plateformes, il y a la chaîne YouTube, qui est un peu monétisée, un en fait, la, la série, à Vida de n'est pas comme la série, est, euh, à la télévision nationale, alors, Enfin, pas, en caro, de... pas, en pas en caro, pas en caro, zing. Si. Ah, la, la qualité de, de la production est un peu artisanale pour nous Voilà, comme il fait un peu, bon, ce n'est pas grand cas, mais je pense que ça va, va venir plus gros. Après, je lance une formation pour l'Unisart et pour le monde, et que je vais emparer à l'Unisart. Donc, il fait déjà deux ans et il y a des étudiants euh, qui sont en général et dans temps de l'unité de... Mais, médicinales, et qu'elles sont des, des, des, infirmières, des nurses, parce qu'elles travaillent tout plein, euh, en anglais, ça certes, il a pas, parole, nous citant. Comment c'est dit, l'infirmière, elle nous citant? Em en noutita enfermeiro in me pensi. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. Sim, sim, falar Osco euh, et il voilà. n'y a un car de plasus? Ben oui oui venez découvrir ça pendant un moment il y a des gueules de marcas hein, mais bon a et je vous connais. Et, aci bravo Jane a... et calana Anissa, trubazine, <laughs> parla Anisar. Non mais vous avez vous avez des monde et c'est certain que le monde est euh, asper à propos d'avoir confirmation, d'autres dates, des cas ou à percer si pour des marcas. Et donc, je suis mai sur la sortie de l'album en, en avril, c'était des de, de, de vidéos d'acabat, de, de et, la formation et, et, et, et formation pour université, je suis en train de la et, et, et, et ça, je dirais qu'il y a des one-one, comme on s'est dit en anglais, mais, aussi la, la grammatica est une partie de des exercices, c'est roux, euh, automatique, donc, il y a comme, il y a tout plein de temps. Et per l'idée, en fait, je ne suis pas trop fatiguée, euh, parce que, je veux qu'il y a eu un bon, travail de travailler en groupe, euh, il y a aussi des, d'arrêter des courir après des mondes qui sont pas capables de m'y et à quoi euh, valait-on pour la vie de là? Et donc, et voilà. Et donc, je me sens tout plein ma idée. Et je suis sûre que l'an qui vient va être tout les meilleurs jours, parce que, euh, à cette heure, tant ma fille a passé à Valoubac. Et donc, il a tout, tout causé de, de prioriser la vie familiale. Et donc, il a pas de mais rabia, mais des mondes, des pour mais il y a toujours un peu des, dates qui vont baisser à prendre et parce que le monde est missoir, Et comme, moi, ben bais, je respecte, ils mettent une, une presse, out, et à dire que si vous lis dans le bois, Juga, à Nice, il y a tout plein des barres, pour Diana Juga, mais il y tout plein de il y a des failles donc, c'est t'en bais, qu'il y a des bonnes dates, donc, il n'y a pas tant. Mais je me convainc, en fait, parce que je suis moment de la musique, donc, préférez si faire racaux, tu peux, euh, organiser d'accumacos. Et je suis sûre qu'il y a, à force des, des, des failles et des bonnes productions et des, des, des respectives. Be... vai va, va marchar demais. As razões. Hein? e é isso aqui, Zine, a fina mão é o gai-sabe mais... da borde, per zin eu mettei isso. Zine, no 4 de junho, então, aquela festa, e depois no 18 de junho, eh, não há o lançamento do clip da canção Vicião Vengu do Veira, como eu me forço o título também. Oui, bon, c'est vrai que sur l'album, quant à la vie, quant à l'Espère, euh, parce que je suis un gars, là, elle est sous <rire> des cassous, mais ça est sorti de la sourette, mais sur l'album, il y aura des nouvelles, là, donc c'est vrai y a je suis venue d'Aveigre, qui est une adaptation de Mano, Mano Solo, Emmanuel Cabu, Ma voix sortie, t'as, ben, en un citant, que sont des poèmes, ça, pas, c'est son pari-su des dilantologies féminines, ou, au héros d'inédite. Cura, Paulina, elle m'a demandé des textes, et a sorti à Donc je ça dit pas, c'est, son un style publicat, et ma, ma, il une un, des musical, qui est italien des, des Firenze, euh, qui, qui est un professionnel, et 20 ans, Simone Bardazzi, et qui, a eu est professeur de géographie à l'Université de Florence, et, et, et donc et a euh, des clips qui y fait très en Italie des balades à l'est ou pas ça il y a eu la chanson qui est sortie en décembre euh, hyper balade en Occitan qui est la chanson de Bjork qui euh, à euh, qu est fait chez Haiti tout qui lieu qui donc il y a de, <rires> des boulets naturels et des de, de pays et qui qu est une lieu qui est importante et périlleux, chamanique il y a fait aussi euh, l'animal en feste, en dit Lulu qui est à Costa della maion de la Maillon, de mon Pai Grand en Italie. Et, et donc, est une Pokumako, et je suis su, su, tout à la, la même fois, là, il y a que vous sorti donc l'album est fait de 22 cançons, donc c'est une double album, et l'homme qui vient, vous sorti un album, mais des cançons françaises et une ou deux en italien, parce que je suis, voilà, polyglotte, et que ce que des cançons qui sont sorties d'Acoura et Falousamike ou de la Mieux Maillon à il tes 40 cançons, qui, est avant déjà mal jamais et Donc, et l'album est des Françaises, il y aura, aura mal des compositions, euh, parce qu'il faut pas d'adaptation, euh, <rire> française des, des que à il y aura un concept, t'es à, euh, à Nice, à Perquet, juste à Nice, à, comme, à Imombel, il y Ma, su, canta la vie, quand l'asper, il y aura la mi-temps des compositions, quand même, Occitane. Fort plat. Je suis, perqué, je, je suis capable su, des donc, est que je, euh, dit, mal l'édition et la production, qu'est-ce que c'était? Ó, as cozinhas, escuta, os cozin, pernostri piplika aqui, lela não convidá, ande, hein, saboná a tu um canal su YouTube, zine Miss Pantai, aqui, importante, per te acompanhar, e tabê, profeito. Exatamente. Perfiro, e no querido aqui, als programaturs, hein, aos programaturs, pera, ouzi, aquele, aquele cantairo, zine Trubairis, dinlos festenales aqui em Pau de Impertute, nos fará gran prazer, tabê. Pardon, je n'ai pas compris la question, la demande. Eh, je demande aux programmeurs de te soumettre à nous, à nous faire plaisir. Ben oui, faire plaisir, mais je le a je vais dire un peu comme un bel lubou, parce que nous sommes des freins, des libéré, et ils ne voulons pas être soumises à des patriarches, nous voulons être soumises à un homme qui est généreux, qui a le corps sous la main. Et qu'il ce que tu travailles d'homme et de protéger la frère, mais tout d'accord. M'a pas. Et donc, j'ai une bonne pariée, mais le programme tout. Dès que l'autant que je suis à qui, est-ce que es mis, je disais, là, il y a eu, là, il C'est-à-dire qu'il ne faut plus, il pas à 15 ans, il faut des dépressions, qu'il y a parce qu'il n'y a pas de programme. Il y a un pour Hervé Guerrera, d'Aix, en province, qui m'a fait des belles, l'an passé, parce qu'il m'a fait venir d'Ulco à Aix. Et c'est, c'est, c'est, c'est Il y a un peu, région et Peuple solidaire, de de Toulon, qui est dans le programme attendu, m'a voulu dire, bon, après, euh, voilà, il ne vaut pas. Il a une l'impression, quand même, vous devez dire, parce que dit, le monde euh, uh, es ver, est qu'on a visé à Canis, à en clavate. Que, c'est vrai qu'il y a une un style un peu bling-bling, uh, d'une idée que les lusitanistes sont si fans des lusitans et des West. Alors, que je suis une contadine, une paysanne, et donc, je suis un personnage de scène. A une il a l'impression qu'il y a une idée de lusitanisme. Euh, C'est un peu figade et qui rentre pas d'entre parce qu'il faut des cançons, il faut des récitals. Il y a la musique moderne, il n'y a pas toujours d'instruments usitants dans la musique. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'ils créent un usitants qu'ils devaient mettre la musique usitante derrière, enfin, pour, pour, pour, enfin, y une à films. Il n'y a pas de place pour faire des rocks, des, euh, des cançons, euh, des, des, des, des cas un peu expérimentaux, électroniques, des, des textes. Tout. Et donc, il a l'impression qu'il y a un peu qui fait comme si le monde ne me respectait pas, alors que ça fait, fait 20 ans que, aquí, que et, mais des, la, meu je suis ici, que l'humidité de mon répertoire est aussi là. et voilà. Zine, je ne peux pas, pas parler pour par par les voilà. autres, mais. Non, autres... Mais je ne veux, veux pas me battre, c'est ça ce que tu dire, je veux dire, dis Je ne veux plus me battre. Pour avoir la mieux place. Oh, mais écoutez, c'est ce pas besoin de te battre, et place, te a qui dans la programmation de Radio lengo d'Or, un grand plaisir et c'est ici per promouvoir l'outil de travail. Écoutez, merci et pour cette participation. Oui, je suis tout plein content, et, et respecte tout plein bien ce qui se si fait d'autres régions, mais j'espère que c'est justement le programme à tous qui vont que mais, père des fins de réussite, bien un qui est capables de tout cas d'autres monde et un à qui est un monde qui est et pas qui est un monde un et qui un qui est et un est monde et, ben, ça, il y a c'est des rions, euh, t'as bien dire, ben, elle a créé un, un des qualités, et, et des sorties, un peu, même en Italie, elle m'a dit, c'est pas rien, ne fasse pas balle à l'humonde. lui a mis, qu'elle ouvre d'Alphine, et tout à coup, eh ben, ouais, il y a quand elle existe, c'est qu'elle fait ben, ça, pas balle à mais il faut calculer, il faut. Pantalla. Escoute, Zine, et bien, continuerai ouais. à quelle analyse. Ouais. <laughs> <laughs> non, mais c'est intéressant et je suis contente de le dire. Et, et, et j'ai eu un peu de monde qui me soit au manque, ne me soit pas perdu Je me suis à père sans que je suis capable de faire <laughs> Bom, bem, Mercedes. Mercedes por nos haver have, doberto Lucó aqui, a nós outros. Te mercedes, eu força também por tu na atenção, tu junta aqui, a me, os médias, o de citas. Zine, um putunas a tu, bonos seguido. Graças a tu, eu vou lhe apontar que também há de espectacular pelo Pichu. E que é trove que, quando eu me estou citando, o Congresso faz um bom trabalho, há também de belica ou que... Voilà, je me donne à l'espoir et je pense que je vais prendre des mailles à mailles de place, dire le paysage, parce que c'est l'oura, j'ai l'impression que le monde. est un monde nouveau, je veux retrouver un peu les raisons et donc c'est le moment de ne pas avoir de vergogne de se montrer. À plus tard, bonne journée, à Coquevel,